On va le mettre précieusement dans la, la boîte. Ah, en bon, faire des trucs. Hein. Alors, quand je suis venue sonner à la porte, Ecofab venait d'ouvrir. Je suis une, une artiste en art numérique. Je voulais euh, faire de la fibre média avec l'imprimante 3D, avec la CNC. Et je voulais surtout y aller sur le terrain. C'est difficile, quand on n'est pas dans des circuits euh, universitaires, d'être au courant de ces lieux-là. Alors j'ai pris les affiches de EcoFab. j'étais sur la rue Beaubien, un jeune épicier, un jeune Québécois épicier d'origine maghrébine, qui me dit bah « Ben oui, il y a de l'espace, tu peux poser ton affiche ?» Je lui explique, il me dit « Wow, c'est incroyable euh, Moi, mon truc, c'est la guitare. » Alors je lui dis bah, « Ben écoute, moi, mon truc, c'est la lutterie numérique. » Pour moi, la venue de Mohamed, c'est qu'il y a eu un contact réel entre la volonté de quelqu'un de l'intérieur d'un lieu comme Écofab d'aller sur le terrain, aller à la rencontre. Donc mon projet est une guitare augmentée pour Mohamed Amin Ababsa. Moi, j'étais toujours intéressé par la guitare. Je ne suis pas un artiste, c'était le rêve de mon enfance où je joue la guitare. J'aime beaucoup le son oriental. Donc elle, elle a eu l'idée d'augmenter cette guitare normale et ajouter un système de son qui donne une autre mélodie à la, à la guitare normale. Donc il y avait quelqu'un qui a proposé de, de donner sa guitare comme ça à Ecofab. Et j'aimerais bien le rencontrer pour le remercier pour ce geste. Vraiment, ça m'a fait très très chaud au cœur. Donc deuxième étape, c'est ajouter un système de son. On a essayé sur une petite, un petit bout de, de bois comme ça, qu'on a coupé et dessiné par la CNC. Je voulais aussi utiliser des cordes en nylon, parce que ça, ça va donner un autre sens. Je me suis dit qu'on qu peut utiliser la moitié d'un manche, parce que les clés sont déjà là. Je suis allé voir aussi un luthier, il a beaucoup aimé le projet, donc il m'a aidé par ses idées et tout ça, il m'a aussi donné quelques guitares qui voulait les jeter. On va juste créer un petit support et c'était un peu difficile parce que l'imprimante ne peut pas donner vraiment, vraiment l'exactitude que je voulais. Mais je vais modeler ça en pâte à modeler et je crois que c'est ça la pièce que je voulais. Le manche il va être dans un, dans un endroit où ici c'est très fragile, il y a ce petit bout là que, qui nous a donné, c'est-à-dire l'idée d'ajouter un, une séance de, de moulage. Quoi. Donc il reste du projet juste de créer cette pièce. Tous les petits travaux, ça c'est des travaux de finition et tout ça, euh, d'assemblage, c'est tout. Cette chose, elle est vraiment communautaire. Donc ça parle de la communauté, ça crée des liens avec les gens et tout ça. Donc c'est ça qui m'apportait le plus, c'est participer dans la communauté. Peut-être si par exemple je maîtrise très très bien, peut-être je vais donner par exemple des, je sais pas, des petits shows par exemple pour les enfants, pour les handicaps. Et pour... Moi j'adore ça. C'était une passion de moi, de, pour moi d'apprendre aussi le, le, langage des, le langage des signes, pour euh, comprendre ces gens, comment ils communiquent, comment ils sentent. Et comment ils entendent aussi, pourquoi pas Si par exemple en augmentant cette guitare, on va créer autre son, parce que les malentendants, ils entendent des vibrations qu'on nous on n'entend pas. Donc si on cherchait ces vibrations à travers ce, cet instrument, donc ça va permettre après de rapprocher, par exemple, la musique à ces gens-là, de créer, par exemple, des mélodies spécialement pour cette catégorie de personnes. Euh, vraiment, le rêve était vraiment tout petit. Maintenant, je crois qu'il est il est un peu euh, vraiment euh, grand quoi.